Bonjour à toi, très bienvenue au Champ d'Amour des Oiseaux pour cette communication que j'ai reçue à quelques minutes concernant justement notre première mère Jésus-Christ et leur fils Marie-Jésus qui est un Horus alors si ceci t'étonne, je peux très bien le comprendre parce que ce ne sont absolument pas des informations euh, qui nous sont euh, habituelles, euh, familières je t'invite donc, euh, si tu ne me prends pas pour une folle d'ingote totale, <rire> d'aller voir si ça t'intéresse. Sur mon blog, page l'alignement, tu as mon journal, puisque j'ai pu suivre de l'intérieur toutes les phases de notre première mère qui l'ont amenée jusqu'à son ascension, avant celle de notre mère la Terre, et ensuite qui est devenue par mariage avec... Jésus-Christ, son âme-esprit qui a épousé l'âme-esprit de notre première mère et il s'est ensuite incarné en elle, ce qui fait qu'aussi les pères et mères ascensionnés sont aussi dans le corps de notre première mère. Il faut comprendre ici que tout est énergie avant d'être physique dans la matière et de tout ce que nous pouvons appréhender par notre corps charnel. Okay voilà. Il y a une deuxième communication. Euh, si tu ne souhaites pas, aller lire euh, et voir en détail ce qui s'est passé euh, grâce à mon journal. voilà, Puisque c'est heure, et j'ai noté les heures, les jours, les années, où chaque étape se sont déroulées avec croquis et détails, explications. Voilà, et ça donne énormément de renseignements sur tout ce que nous sommes, notre lien entre ciel et terre, etc. C'est incroyable le nombre de réponses et de sujets que cela aborde, tout simplement, directement. Il y a énormément d'illustrations, puisque donc chaque fois que j'ai reçu aussi des images, et eh bien j'en donne une partie, celle que, que je peux dessiner, voilà. Et tu as une deuxième communication qui est celle que j'ai faite concernant les tribulations, l'agenda des tribulations et euh, le lien, euh, et celui aussi de notre première mère, puisque l'un et l'autre sont complètement liés. Voilà, pour euh, les préliminaires concernant donc euh, ce message que j'ai reçu et que je te transmets, étant donné que euh, notre première mère s'inquiétait un peu que nous soyons maintenant à ce stade, où euh, la loi martiale vient d'être déclarée au Canada et que euh, la France n'en soit pas très très loin et même si beaucoup d'autres pays et peut-être probablement actuellement une majorité de la population humaine euh, ne, a compris ce qui se passe et ne va plus dans ce sens mais tout de même, euh, donc un peu inquiète de... Euh, des dernières cartes hein, que ceux qui veulent nous contrôler peuvent encore sortir et sont en train de sortir pour leur permettre d'en sortir d'autres <rire> n'est ce pas mais je pense que voilà le, le message que j'ai reçu est extrêmement positif elle s'inquiétait elle avait une vague d'inquiétude tout de même qui la traversait c'est bien naturel qui ne l'aurait pas en étant consciente de... Marie-Jésith est un Horus qui est euh, euh, représentant de sa dimension, où euh, eh bien, euh, les êtres sont comme il l'est lui aussi, fait, hein, d'accord Donc il est fait, il a, il a donc un visage avec un, un, un nez, un museau, comme on dit, allongé, d'accord Des oreilles pointues. Et deux bras, deux épaules, un cou et puis petit à petit un corps qui est de plus qui est un corps rouge et qui est de plus en plus flamboyant énergétiquement qui se termine par des flammes. Voilà. Donc euh, pour ceux qui n'auraient pas eu ces détails, euh, donc, notre première mère a, a vécu ce mariage d'épousailles avec Jésus-Christ qui donc est en, en elle. Et donc, euh, comme très régulièrement, elle euh, se remet en, en connexion avec eux, avec ce grand, grand, grand alignement duquel elle est faite. Depuis, voilà, duquel elle est faite. Elle se fait petit à petit dans son parcours, tout naturellement. Et, et, et donc, elle, au moment d'être en contact avec son fils, il lui dit ceci. « Maman, ne t'inquiète pas, tout va bien se passer. » Et alors, elle, dans son fort intérieur, elle voyait tout de même énormément de possibilités, d'actes de, d'injustice et, et de répression, voilà. Et lui, de lui répondre, textuellement, « Je suis en train de purifier tous les cœurs. » Voilà, donc l'explication... Euh, C'est que chacun, grâce aux énergies euh, qui sont relayées par Marie-Jésus, qui est un Horus, qui est d'une dimension extrêmement élevée, 24e me dit-on, ok, bon, parce qu'il y en a une infinité, et il est maître de sa propre dimension, ok, Voilà. Et comme il est fait de feu, euh, il, est, euh, il ne peut être brûlé par le feu, et il sait de quoi il parle par la nature même, de, de quoi il est fait, et donc il laisse faire sa nature, il a laissé imprégner toutes les énergies de la terre, et c'est ainsi que tout va dans le sens du meilleur pour chacun, que chacun ait l'opportunité à un moment donné, de façon infinie, les énergies sont en action, sans aucune limite, pour que chacun, partout, ait la meilleure opportunité de reconnaître le cœur, l'évidence du cœur et de s'engager sur la voie du cœur librement, en libre conscience, consentement et éclairement. Euh, Jusqu'au très fond de son âme. Voilà. Bien. Merci de ton écoute. Prends bien soin de toi et de tout ce que tu aimes. À très bientôt.